Est-ce que vous voulez lancer un business, mais ça fait euh, des années, des années que vous demandez, bah ouais, mais je sais pas dans quoi, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi lancer, j'ai pas de bonne idée, euh, j'ai des centres d'intérêt mais de là en faire un business, voilà. Si vous reconnaissez, euh, bah, ça tombe bien. Dans le cas du sommet virtuel Solopreneur euh, qui aura lieu en février, inscrivez-vous via le lien en dessous. Et bah, je vais vous donner en fait une masterclass de 45 minutes où je vais vous présenter comment capitaliser sur votre passion, trouver votre passion et en faire un business en ligne qui vous permette de, euh, bah, de gagner de l'argent, vivre de votre passion, atteindre vos rêves. Aujourd'hui, ça, ça paraît presque trop facile et c'est vrai qu'on euh, a beaucoup de facilité. On a des opportunités qui n'existaient pas avant. Moi, je n'aurais jamais été entrepreneur, je n'aurais jamais eu un business à six chiffres euh, sans Internet. Donc, utilisez Internet pour utiliser votre passion parce qu'en fait, votre passion, il y a d'autres personnes qui l'ont et vous pouvez donner des conseils et aider des gens avec votre passion parce que d'autres personnes ont besoin de ça. Donc, avec beaucoup de passion, un peu d'expertise et beaucoup de générosité et de travail, vous pouvez créer un business où vous pouvez aider les gens euh, grâce à un hobby à la base. Okay, Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent des cours d'allemand, des cours de français, des cours de cuisine, des cours, euh, qui font du coaching sportif, qui font du graphisme. Il y a plein de gens qui vivent de leur passion. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez faire aussi, inscrivez-vous. Il y aura plus de 25 masterclass. Et parmi euh, ces masterclass, moi, je vais vous parler de comment trouver votre passion et en faire un business. Donc inscrivez-vous et rejoignez-nous rapidement au sommet virtuel Solopreneur parce qu'il y a un groupe Facebook et dès que vous êtes inscrit, vous nous rejoignez et on va pouvoir déjà échanger là-bas.